Good morning, allez, Iden, et aujourd'hui, les loups, Nishmat, Abraham, Mordechaï, Ben, Itzrak, Vefani, ainsi que l'Irfwat, Léa, Batelishava, et Torchach, ou l'Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Michel, contactez 5 Nous étudions la Sechetre Giga, par exemple, Mishnah, Hei. Notlim la Yadaim, la Chulin, ou les Maasser, vela Trouma, vela Kodeshma, Vilin, vela Khatat, imnitme Oyadav, nitma gufo. Bon. Là, on, entame, on rentre dans un virage très sec, on n'est plus aucun rapport avec tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. On va, juste depuis maintenant, jusqu'à la fin de la ma on va ne faire que de parler des d'Elrod, de Touma et de Tahara. Accrochez-vous, c'est délicat, c'est enfin, c'est délicat, c'est des choses que vous n'avez pas forcément coupé, pas forcément. Il y a plein de notions qu'on qu véhicule, toute la fin de Khagiga, c'est d'ailleurs étonnant que, que les Mephati ne m'ont pas expliqué pourquoi la ne m'a parlé de tout ça. J'ai moi-même déduit qu'il doit y avoir une certaine raison, c'est qu'on est en train de finir le CDR Moed, et je t'ai dit que je vais monter au Betamigdash il faut que je t'apprenne plein, plein de lois de pureté et impureté qui vont être en rapport avec, avec les lois spécifiques du Betamigdash Et comme c'est l'habitude, lorsque on va ouvrir un sujet de Touma Betara, on va un petit peu s'étaler sur d'autres sujets qui y ressemblent. Mais le but essentiel, c'est de te dire, quand tu vas monter à Yerushalayim, eh ben, sache qu'il y a plein de lois de ta, de Touma et de Ta'ara de pureté et d'impureté. Et en l'occurrence, on commence d'abord avec une première chose l'impureté des mains, le, à cause de ça on fait la netilatédaïm entre parenthèses aussi. Je traduis d'abord la Mishnah pour qu'on expliquer. Notenim la yadaïm la khoulin vela ma'aser vela truma. Il faut faire netilatédaïm lorsque tu veux manger du pain khoulin, spécialement sur le pain ou les fruits qui sont mouillés, ou le ma'aser et aussi pour manger du ma'aser cheni, quand tu montes à Yerushalayim que tu vas manger maintenant tes fruits du ma'aser cheni, tu veux faire attention à hein, ne pas véhiculer d'impureté quels que soient les fruits, Chose que tu ne fais pas avec le rouline en général, parce que lorsque tu manges des fruits... Euh, bon, je continue d'abord. Véla Trouma est aussi pour la Trouma. La Trouma que tu donnes au Kohen aussi, il faut nécessairement se purifier les mains avant de la manger. Je préfère sur la trauma parce que de ma c'est un peu plus compliqué. Que euh, la trauma le Kohen, vous, lorsque vous voulez manger une pomme, si elle est sèche, vous la mangez sans faire nécessairement. interdit Interdit même de se lever les mains parce que Arese Megasaro a réécrit celui qui le fait. Pour manger de la Trouma, il fallait nécessairement se laver les mains un étilaté d'aïm d'accord Parce que la j'avais a vu mon scène, en fait bon, la michaël n'est pas rentré dans les détails la Gemara en rentre plus dans les détails pour expliquer que euh, donc chulin maaser chenny on a dit le maasser c'est la deuxième la deuxième dîme que tu donnes après avoir donné la part au lévi tu donnes aussi tu dois prendre une, un deuxième Maaser et la pour monter au chien pour le manger et la trauma et pour toutes ces choses là tu dois la trauma c'est pour le cohen tu dois te faire un étilaté avant de manger par contre ouvrez la kodesh lorsque tu veux manger du kodesh ça suffit pas de faire un du Kodesh, tout ce qui est Kodesh. Tu vas manger des shlamim, t'as porté des shanmecha chagiga en l'occurrence, ou des shlamim parce que tu prends au chalet pour manger, ça ne suffit pas de faire netilat il faut que tu fasses matbilin, il faut que tu trempes tes mains, tu ne pas une ville à toi entièrement, ok Mais tu dois te, te tremper les mains, tu cherches un miguet, tu te trempes les mains dans le miguet pour pouvoir manger. Entrepreneurs, vous savez qu'on peut aussi faire netilat edaim, comme ça, nous aussi, ouais, vous vous retrouvez à la mer, il y en a qui vont à la mer et veulent manger un sandwich, ils vont ramasser de l'eau de la mer pour faire Nethila C'est une erreur. Parce que si vous voulez faire Nethila Tedaïm, il faut une bonne qualité d'eau. Nécessairement. Et ce n'est pas de l'eau buvable, de la mer. Si vous allez au lac de derrière, vous pouvez le faire. Si vous allez à la mer, vous ne pouvez pas le faire. Parce que ce n'est pas de l'eau buvable. Mais par contre, vous pouvez purifier les mains comment En les faisant la dvila. Comme si on se trompait au milieu, on met les mains dans l'eau. On partage Al-Nethila Tedaïm ou Al-Dvila on dit Al-Nethila Tedaïm. Al et on trempe les mains dans l'eau et les mains sont devenues pures. Et on peut manger le sandwich après, on le sèche, et on mange le sandwich. D'accord, je reviens maintenant. Véla Kodesh, pour le Kodesh, chaque fois que tu manger de la Gdusha, eh bien tu est toujours obligé de faire dvillat yadayim, ça suffit pas, euh, de, de faire d'vilat yadayim, de tremper les main. Véla Khatat, et les Khatat, alors le Khatat, ce qu'on va voir constamment, Khatat, ce pas le Korban Khatat, mais c'est là pour pouvoir la manipuler l'eau le, d'aspersion de, de la paraduma Il y a toute une histoire, on aura l'occasion de l'introduire bien longuement et d'expliquer de plus, mais pour pouvoir, c'est pas Jawa de maintenant qu'on rentre, que pour, euh, pour le, la, la parade les Khamim ont décrété toutes sortes de décrets très stricts, très rigoureux pour qu'on la fasse avec une pureté extrême. Et la Mishnah me dit, sache que si tes mains elles ont été impurifiées, eh bien le moyen de corriger l'impureté de tes mains pour, te, pour continuer à t'occuper, à manipuler la khatat, l'eau d'aspersion, eh bien, c'est que tu nitma nitmo Si tes mains un ont véhiculé une impureté, ça ne suffit pas que de te laver les mains ou de faire une séatime pour tes mains, tu devras te purifier entièrement, tu vas te tromper entièrement au pour continuer la manipulation. Ok On expliquera bien sûr, je vous l'ai bien plus longuement, à partir de la prochaine Mishnah, ça va être nécessaire d'entrer de, de, de plus profondément dans, dans ce sujet. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une oui. journée pleine de la kolto Koltou,